Bonjour à tous, nous sommes le 27 novembre 2021. Hier, on a connu toute une dégringolette sur le Dow Jones, 900 points. Je ris un peu parce que, euh, il y a un article que j'ai publié, euh, c'est... Il euh, y a plusieurs euh, investisseurs de Wall Street qui ont commencé à pleurnicher, à re en re redemander euh, euh, à la Banque centrale, euh, donc avec Powell, parce qu'on sait très très bien que Powell a été réélu euh, par Biden euh, à son poste pour un autre quatre ans, je crois. Donc, euh, on demandait à Biden de continuer à mettre de l'argent... <rire> On a perdu 900 points. C'est la plus grande baisse depuis un an. Donc, on a demandé à Powell, les, les, les pleurnicheurs de Wall Street ont demandé à Powell de, de continuer à garder, à remettre de l'argent tous les mois pour soutenir le système financier et à surtout pas monter les tours d'intérêt et moi je vous prédis que c'est ce qui va arriver. Euh, même si on avait une correction qui était due depuis assez longtemps, vous allez voir les graphiques tout à l'heure, vous allez bien bien voir vous-même que par, par vous-même que euh, dans le fond ce marché est soufflé à l'hélium et vont continuer à l'être parce que dans le fond la Fed ne veut absolument pas que le marché boursier puisse baisser à cause de toutes les conséquences dans le fond ce que ça pourrait créer euh, dans le monde surtout en ce moment avec euh, l'annonce du fameux, euh, euh, ben, la nouvelle souche, là, Omicron, qui est terrible, euh, c'est une, on avait eu le, le COVID, là, puis là, c'est une nouvelle, on a eu euh, NU, euh, qui est une autre, euh, une autre euh, variante, là. Euh, moi, j'ai un peu étudié dans le passé euh, le grec, euh, euh, donc j'avais appris au moins l'alphabet, j'avais commencé l'alphabet, alpha, beta, gamma, eta, zeta, iota et omicron euh, c'est une lettre, euh, c'est omicron c'est O euh, en grec on a nu aussi euh, qui se trouve être une autre variable euh, qui est en ce moment, là, on n'a pas trop parlé mais hier c'est omicron qu'on a parlé donc euh, on va probablement tout faire les lettres de l'alphabet euh, ça va pas en ordre nécessairement là, là, les variantes euh, à cause de, de, du fameux COVID là, qui est terrible et euh, j'ai Poste un article, euh, ben, il y a plusieurs articles que j'ai lus ce matin à propos de cette fameuse vague qui est terrible. Ici au Québec, on a commencé la vaccination des 5 à 11 ans pour... Euh euh, aider euh, à ce que faire en sorte que grand-papa et grand-maman ne puissent pas être contaminés, parce que pour les jeunes, on n'a aucun, aucun, aucun avantage à se faire vacciner. Donc, c'est pour grand-papa et grand-maman. Et comme vous savez, moi, je ne suis pas vacciné. J'ai petit, deux petits trois petits-enfants, euh, plus que ça, en fait, là, mais euh, de pro de, qui sont près de chez moi, j'en ai deux. Euh, il y en a une euh, euh, ma petite fille est sur l'île de Vancouver mais en tout cas je, euh, ce que je veux vous dire c'est que dans le fond on se trouve à, à avoir une confrontation ici sociétale euh, où les gouvernements veulent absolument vacciner les 5 à 11 ans et le go il faut dire que <rire> C'est drôle, pareil, parce que là, en ce moment, on a une commission d'enquête sur les CHSLD où il y a eu un vrai carnage à cause des mesures gouvernementales. C'est pour moi qu'elle dit. Le journal de Montréal l'a affirmé. Elle commence à, à, à en parler un peu, donc si, peut-être qu'il commence à se revirer lui aussi. Mais de toute façon, ce que je veux en... en Là où je veux en venir, c'est qu'on veut imposer cette fameuse vaccination des 5 à 11 ans. Et là, on parle de 0 à 5 ans, c'est de l'abomination. Pour moi, je suis absolument contre ces mesures-là. Euh, donc, j'ai mis un article euh, là-dessus du docteur... Euh, euh, Uh, Tubiana uh, et uh, j'ai pas posté l'article mais c'est Grégory Mianarino que vous connaissez peut-être moi je l'écoute beaucoup c'est un trader aux États-Unis uh, un ancien médecin aussi uh, et a, a invité un nouveau un médecin là avec uh, plein plein de diplômes et il parle un peu de uh, cette uh, ce coronavirus cette vaccination et, et tout ce qui en suit uh, donc, euh, je vous invite à aller le voir, Grégory Menarino, mais euh, pour vous dire que dans le fond, on est dans une nouvelle folie. Euh, après, on va reparler des marchés, là, mais je reviens là-dessus. Euh, si on se souvient bien, l'année passée, à peu près à pareille date, là, on avait à peu près les mêmes éléments. L'été, on avait été laissé tranquille. L'automne, on... Ça, ça, la vague n'était pas très très forte et euh, comme le docteur Laurent Toubiana a dit euh, plus on avance plus les vagues sont petites et on peut le voir la, la quatrième vague la qu'on qu vient de vivre là, selon euh, euh, on a les mesures les plus drastiques c'est les vagues les plus petites et on, on avance avec des toute petite vague. Et il y a une question qui se pose. Est-ce que ce n'est pas la vaccination qui ferait en sorte que ces nouvelles variantes-là euh, euh, ressurgissent? En tout cas, la question est là. Euh, le docteur Toubiana en parle. Faites vos recherches, je vous laisse là-dessus. On ne reviendra pas là-dessus, mais euh, on va revenir sur l'économie parce que dans le fond, c'est là-dessus que je voudrais vous parler. Hier, le fameux vendredi rouge, on a eu 900 points de perte sur le Dow Jones, et donc euh, euh, l'article que j'ai publié sur mon site boursetechnique.com, euh, ça se trouve être euh, Walt Richter, que je, je lis souvent, euh, et euh, parle de ça justement, les, euh, les, ben, les traders un peu partout dans le monde financier, euh, pleurnichent euh, euh, sur euh, les, les mesures que Powell avait menacées, euh, Powell, euh, le père Powell, non pas le père Noël, parce qu'on euh, sait très très bien que le père Powell, qui est remplace le Père Noël depuis euh, euh, presque deux ans maintenant. Il va continuer à faire euh, sa distribution des cadeaux euh, cette année encore. Et à cause de ce qui vient d'arriver. Et il faut se souvenir, ben, peut-être que vous vous en souvenez pas, mais en 2018, lorsque Jérôme Powell avait dit qu'il euh, montrait les taux d'intérêt, on a eu euh, euh, une cassure pas mal importante. Euh, je pourrais aller vous montrer rapidement sur le Dow Jones... Euh ce qui est arrivé en 2018. Là, c'est sur le long de long terme. C'est ici exactement... Ben, c'est janvier, de, fin 2018-2019. Euh, on avait eu une cassure importante lorsque Jérôme Powell avait menacé euh, de donner un autre coup euh, pour monter les taux d'intérêt parce qu'on avait eu une montée des taux d'intérêt de... Euh, on n'a pas le temps d'aller le voir, mais peut-être d'à peu près... Bon, on va aller le voir. Dans le fond, on va prendre un petit... Euh, pour aller voir ça, les taux d'intérêt rapidement, comme ça je vais vous placer l'écran comme ça, vous allez voir mieux. Euh, donc on avait eu une montée des taux d'intérêt, euh, excusez, je, rate euh, euh... euh, non, excusez, c'est pas bien de faire ce que je fais là parce que j'étais pas après, bon, on va retourner sur le Dow Jones de toute façon euh, euh, c'est ça, on retourne sur le Dow Jones dans le fond, je voulais vous montrer tout simplement on avait eu une montée, une montée des taux d'intérêt euh, et euh, lorsque Jérôme Powell avait dit qu'il poursuivait sa montée de taux d'intérêt. Le marché, ici, on a eu une brisure. Là, c'est sur le long, long terme. Là. Mais on avait eu une brisure très, très importante. Le marché montait. Bien, on parle du Dow Jones ici. C'est un peu la même chose sur les autres indices. On avait eu cette montée-là. Et ensuite, lorsque Jérôme Powell a fait son euh, avertissement, je en vous parlant, je vais voir ça. Euh, lorsque Powell avait fait son avertissement qu'il va continuer à monter les taux d'intérêt, les marchés ont clairement dit non. Et ici, euh, le marché continue à monter. Parole a commencé à maintenir ses taux d'intérêt. Euh, je vais aller vous les montrer euh, rapidement comme ça. Comme ça. Euh, C'est ça, 2018, fin 2018. Ici, on avait eu cette montée de taux d'intérêt de 2015 jusqu'en 2018, justement, où euh, là, la menace du Dow Jones euh, est venue, euh, euh, est venue euh, assoupir. Euh, la montée des taux d'intérêt et on a eu une stabilisation jusqu'en 2019 et là on a eu une baisse des taux d'intérêt et on sait très bien ce qui est arrivé en mars, avril 2020 une baisse très très subite des taux d'intérêt mais c'est une courbe qui était semblable un peu à ce qui s'est passé lors de la crise des subprimes donc c'est la même chose, le même pattern je vous en avais parlé ici qu'on ne maintiendrait pas les taux d'intérêt élevés et là on se trouve être du taux d'intérêt ça se trouve être le taux directeur qui est à 0.08 et là, Powell vient de faire sa nouvelle menace et là, pour vous rappeler que euh, la... la la Banque centrale n'a plus de marge de manœuvre. Elle a utilisé sa marge de manœuvre au niveau des taux d'intérêt euh, en 2020, lors du de début, de, début de la crise du COVID. Et là, euh, en ce moment, elle n'a pas de marge de manœuvre. Elle doit absolument faire avec ce qu'elle a. Euh, et moi, ce que je dis, c'est que la Fed va continuer à injecter massivement de l'argent créé à partir de rien dans le système et va maintenir les taux d'intérêt très bas pour une longue longue période euh, donc euh, ce qu'on vient de subir euh, euh, hier là ben je peux vous montrer ça sur euh une semaine pour vous montrer cette immense correction <rire> qui est tout simplement ce petit bout-là, là, 900 points. On a Ici, 900 points, c'est tout simplement cette petite correction-là qu'on vient de subir. Donc, euh, on, en, on, on en est à la même situation, dans le fond. Euh, ce qui peut arriver, bien, on pourrait avoir un soubresaut assez important. Ça, c'est le premier soubresaut, comme je vous ai montré, qui correspondait à la menace de parole de monter les taux d'intérêt. Le marché a fait savoir euh, qu'il n'était pas d'accord avec ça. Et euh, là, euh, simplement cette petite baisse-là, euh, excusez, c'est ici, de. Euh, je pense c'est ici. Euh, oui, c'est ça. C'était exactement ici. C'est euh, en décembre 2018, début 2019. C'est cette baisse-là. Et euh, on a fait savoir qu'on voulait... Le marché a dit, à part non pas question que tu euh, euh, augmentes les taux d'intérêt. Et là, on a eu ici cette dégringolade que vous connaissez, euh, qui, est, qui se trouve être le début, qu'on dit, euh, de la crise du coronavirus, mais ici, là, euh, en janvier 2020 et février 2020 même, regardez si la situation est bizarre. Arruda vient de dire en commission euh, que les, euh, les, les mises en garde, euh, c'est Arruda et je ne me souviens pas qui, parce qu'on a une commission en ce moment sur les CHSLD, euh, parce que moi, je veux bien que vous mettre en perspective que tout est économique. On avait dit qu'on avait donné des avertissements, à Arruda il avait, avait dit, en janvier, qu'il a dit, c'est complètement faux, là. il est allé dire qu'en janvier, euh, on aurait euh, euh, une crise très, très importante au niveau du coronavirus, et ça s'est avéré que c'est complètement faux, ce qu'il a dit euh, en, à, à la commission, là, parce que Marie Marguerite Blais, Marguerite, euh, veut pas témoigner, donc euh, ici... Et ici, euh, presque tout le monde se moquait un peu du coronavirus lui-même, on peut retrouver ça facilement sur Internet, lui-même disait que bon, le coronavirus va m'attendre, il donnait une conférence, je ne sais pas trop où, et euh, personne n'en parlait, Trudeau laissait les aéroports ouverts, il n'y avait pas de problème, et lorsqu'on a eu le crash, le début du crash, là c'est là qu'on a commencé à en parler, et c est, c est, c est, c est, ce, ce début de crash a été très très rapide, et lorsqu'on a commencé à, à, à paniquer et les banques s'en Central, la Banque du Canada et tout le tralala, bien dans le fond, on a fait en sorte que les marchés repartent parce qu'on a injecté massivement d'argent. Mais il faut bien bien comprendre que ce qui la crise là est d'abord économique et c'est ce que je maintiens depuis le début. Là en ce moment, on se trouve à avoir un nouveau variant, Omicron. On va en avoir d'autres. Omicron euh, euh, après. Euh Bon, je ne sais pas si ça va être dans l'ordre, je ne vous citerai pas toutes les lettres de l'alphabet grec, je me souviens pas. Mu, nu, ki, psi, omicron, p psi, pi. En tout cas, je, je, de, de mémoire, je ne me souviens pas. Euh, si vous connaissez l'alphabet français, c'est très, très similaire. C'est comme ça que je m'en souviens. Donc, on est rendu au micron, Et euh, là, on pourrait avoir, justement, parce que les médias euh, en ont parlé, oh, c'est terrible ce qui arrive en ce moment. Donc, euh, on pourrait avoir une, continue, une continuation là, de cette dégringolade. Ça se pourrait très, très bien arriver. Mais ne vous inquiétez pas, parce que euh, le petit plongeon qu'on vient d'entendre, avoir de 900 points euh, où les médias nous parlent d'un désastre euh, total et euh, que le grand variant, euh, le grand variant où oui il Micron arrive et, et euh, il va y avoir beaucoup, beaucoup de morts. Ça va être des euh, euh, cadavres dans les rues. Donc il faut presser la vaccination pour les jeunes de 5 à 11 ans pour les 0 à, à 5 ans et euh, là c'est la troisième dose et ici là on avait dit bien que les personnes âgées dont on commence à avoir le changé de discours ça va arriver au, euh, au tout le monde de la population et euh, ensuite on va avoir la quatrième la cinquième comme je vous avais déjà dit et vous pouvez retrouver ça facilement Chrystia Freeland lors de son discours du trône l'année dernière avait dit euh, que le gouvernement canadien je parle simplement du Canada euh, avait acheté euh, pour pour 400, ben pour 400 millions, euh, avait acheté 400 millions de doses. Donc, euh, c'est il y a un an, ça. Donc, euh, il y a 10 doses qui sont prévues pour chaque citoyen canadien. Vous euh, en faites le calcul, c'est pas compliqué, on est 38, 39 millions, donc euh, mettons 40 millions, euh, 400 millions, 10 doses pour chaque citoyen. Et c'est ça qu'on veut, tout simplement. On ne veut pas tout simplement donner une injection euh, pour euh, gu être guéri du coronavirus, c'est pas ça du tout. Comme le masque ne protège pas du tout, vous le voyez sur un emballage là, du masque, c'est écrit que ce, le, le masque là, ne, con ne ne protège du, pas du tout contre les infections. C'est écrit sur l'emballage du, du masque. Si, euh, si vous avez une boîte de masque, euh, des bleus, je parle, là. allez lire ça, vous allez voir. Euh, ça protège pas, c'est écrit sur le masque. Des infections ou des... Euh, euh, de ça, là, de toutes les, les, les, les bébites, comme je vais dire, quelqu'un que je connais dit à propos des, des virus. <rire> Donc, euh, la grande baisse du euh, Dow Jones euh, est tout simplement un avertissement. Euh, là, dans les médias, on dit un peu partout, euh, surtout américains, que c'est à cause du fameux variant qui s'en vient et la peur va s'installer dans les, les prochains jours. Et déjà, ici, le, le, au Québec, euh, c'est comme bizarre un peu. Euh, c'est le l'énoncé économique de ben, notre ministre des Finances, qui est de Legault. Là. Moi, je ne le considère pas comme mon ministre des Finances, mais en tout cas, ils sont au pouvoir et sont dans le décret. Donc, euh, le ministre des Finances, qui est Gérard, euh, je ne me souviens pas de son prénom, Éric euh, Gérard, euh, donc, euh, vient d'annoncer qu'on va avoir un beau chèque. Ben, peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, une bonne partie des Québécois, deux Québécois sur cinq vont recevoir un beau chèque de, allant de 200. À c'est un des personnes à bas à faible revenu, là, de ceux qui gagnent moins de 50 000 Tous les détails sont là dans l'article. Mais c'est un, un chèque qui pourrait aller, euh, c'est 275 pour une personne vivant seule. Et, euh, euh, allez, ben, les aînés les plus pauvres iront même chercher jusqu'à 466 dollars Donc, euh, le Bon Noël euh, est là, euh, et même, on a dévoilé ce qui était dans le Bon Noël, Éric Girard, au niveau du Québec, et on sait très, très bien que les élections s'en viennent au Québec, donc c'est euh, comme pas un hasard que les cadeaux commencent à être distribués. Et aussi, euh, comme je vous dis, rappelez-vous, d'il y a un an, on avait été confinés à Noël et ainsi de suite, et là, on se trouve à avoir un pattern qui est très, très très similaire à cause du variant d'Omicron qui va tout nous, nous, nous, nous détruire. Donc, on retourne dans le même pattern. Donc, le qui est très, très près. On a rallongé... La PCRE est terminée, mais on a d'autres mesures. Et là, je pense qu'on a eu le discours du trône là, de la part de la gouverneure générale au Canada. Là. Et là, avec Christia Freedon, on va avoir le discours, je pense, c'est le 3 décembre. Je vais refaire une autre vidéo là-dessus pour vous décrire ce qu'il en est On a donné des détails. Et là aussi, on a... On a sorti le carnet de quand En tout cas, on prépare la mentalité. On a encore de l'argent à mettre sur la table. On va continuer à... Comme bizarrement, le Dow Jones vient de tomber, euh, mais on a annoncé ça une semaine avant, euh, qu'on va réouvrir... Euh, ben, euh, on va ressortir le carnet de chèque au, au Canada, je me dis bien. Euh, C'est bizarre ce qui se passe. Bizarre. Moi, j'en sais des conclusions, là, Mais euh, il y a une semaine, on commence à dire qu'il y a beaucoup d'argent qui s'en vient encore. Je dis pas que c'est à tout le monde, mais Eric Gérard vient de faire ça sans tenir compte de, de la baisse des, des, des bourses. Là. Ce que je veux vous dire tout simplement, moi je pense que c'est des plans qui sont... Euh, euh, qui sont en tout cas, tirez-en vos conclusions je me dis c'est presque des plans qui sont là d'avance <rire> en tout cas, lorsqu'on regarde un peu, moi je ne me contente pas de regarder tout simplement les nouvelles euh, du Québec je regarde presque à tous les matins peut-être de ce temps-ci c'est peut-être aux deux matins, deux trois matins je scanne, je fais un scan un peu de toutes les nouvelles, euh, surtout économiques mais un peu de tout au niveau de euh, ben, euh, américain, Wall Street Journal Fox, Fox News Fox, Économie, CNBC, euh, euh, en tout cas, je, je fais un scan de tout, la presse aussi, j'essaie je, de ne pas oublier des médias pour avoir justement une vue d'ensemble de ce qui se passe un peu au niveau économique, mais au niveau de tout sur la planète. Et euh, ce que je constate, ben, c'est ça, c'est que l'hiver va être difficile, on nous prépare à ça, on, bon, pour compenser, on va donner encore des sous, mais euh, c'est ça la réalité. Donc, euh, tout ça pour vous dire que le, ce qui s'est passé sur la bourse hier à Wall Street, ben, on est en train de, ben Wall Street, de, un, euh, donne un avertissement sérieux à Jérôme Powell, euh, qui, Jérôme Père Noël, Paul, euh, le Père Powell, euh, euh, de sortir son carnet de chèques et de continuer à injecter de l'argent dans le système pour le maintenir et de ne pas être trop pressé pour monter les taux d'intérêt. Et moi, je crois personnellement que les taux d'intérêt ne monteront vraiment pas avant vraiment un bon bout. Et même, j'ai posté sur mon site Bourse Technique, vous pouvez retrouver ça, euh, que les taux d'intérêt ne monteront plus jamais. C'est ce que je pense, tout simplement, euh, parce que la Fed est allée dans, dans un, un chemin euh, qu'elle ne peut absolument pas... Euh, euh, euh, Changer de cap euh, dans ce qui est arrivé il y a un an, euh, c'est beaucoup, beaucoup d'argent qui, qui a été injecté dans le système. Et euh, cet argent-là, euh, ben, on avait une marge de manœuvre en jouant avec euh, l'argent qu'on peut créer artificiellement à partir de rien. Et ensuite, euh, la, la, la, la, les taux d'intérêt. Et là, les, les taux d'intérêt sont euh, complètement en terre. Donc, euh, on, peut, on ne peut pas simplement changer euh, euh, taux d'intérêt bon de tout, toute façon je, je vous les ai montré tout à l'heure hein. taux d'intérêt sont absolument euh, euh, à terre donc on ne peut on a, peu, on a, on a peu on n'a plus de marge de manœuvre au niveau des taux d'intérêt. Regardez, ça, c'est le taux d'intérêt derrière moi. Là. À long, long terme, on est rendu ici. Là. Donc, euh, même si euh, ce qu'on avait connu en 2007, là, la dernière euh, crise importante, parce que dans le fond, on sait très, très bien que les taux d'intérêt ont commencé à baisser, s'en allant dans une, une courbe descendante là, depuis euh, les années 80, depuis 80. Et ensuite, on a connu simplement la baisse des taux d'intérêt avec des montées euh, à quelques temps quelques époques, là, parce qu'en 2000, euh, je vous en ai rappelé, je vous, je vous ai rappelé de ça, ça a été la dernière fois que les États-Unis ont eu un surplus. Maintenant, ils sont en déficit Constant et là, euh, au niveau des taux d'intérêt, je ne vois pas que les taux d'intérêt vont monter avant un très très bon bout. En tout cas, tirer en vos conclusions de ce qui se passe en ce moment. Le, la Fed va être obligée de réinjecter euh, de l'argent dû au fait que le marché euh, l'avertit encore une fois qu'il doit, euh, que Jérôme Powell doit euh, garder le, le carnet de chèque pas trop loin pour distribuer ça euh, facilement lorsque le marché l'exige, parce que c'est le marché qui décide maintenant. Et euh, on va aussi, euh, ben, je, je voulais parler aussi rapidement là, pour terminer, là, on va aussi euh, prendre des mesures euh, euh, face au, au virus, là, le fameux micro ben, c'est un une petite partie, un, un variant, qu'on appelle. On va aussi prendre des mesures au niveau de cet hiver, du Omicron, et probablement, euh, malheureusement, on va être reconfiné On va avoir beaucoup, beaucoup de pression au niveau de ceux qui ne sont pas vaccinés. On va continuer à mettre beaucoup, beaucoup de pression, mais je pense que dans le, la situation actuelle, ceux qui ont été vaccinés deux doses maintenant, là, euh, vont être très, très déçus, parce que déjà en France, on, on, a, on commence à désactiver euh, la deux, de deux doses à euh, ceux qui ont le passeport vaccinal, là, le deux doses, et on s'en va au troisième dose pour euh, à tenir, tenir, maintenir à jour son passeport vaccinal. Donc, euh, c'est un jeu de fou et on va continuer à le faire d'une manière à, absolument... Euh, euh, catastrophique jusqu'à ce que les populations se lèvent et c'est ça qui arrive euh, à plusieurs bon, à plusieurs endroits. Quelques endroits, je sais que la Guadeloupe euh, euh, c'est ça qu'ils font et on sait très très bien qu'en Floride, Texas, il euh, n'y a pas de mesures comme ça. Euh, de santé euh, en Floride dit non absolument, on n'embarque pas dans ce jeu-là. Et ceux qui veulent avoir des masques, vous pouvez vous mettre 15 masques euh, si vous voulez, vous pouvez avoir vous faire doser comme vous voulez, prenez 50 pq si vous voulez, il n'y a pas de problème seulement euh, n'imposez pas euh, au, à la population. C'est ça que De Santis a dit. Euh, vous n'avez pas le droit en tant que... Peu importe l'entité que vous êtes, là, vous n'avez pas le droit d'imposer ça aux travailleurs, aux euh, personnels de la santé, peu importe à qui. C'est le gouvernement de la Floride qui a dit ça. C'est une loi qui a sorti. Donc, euh, si j'avais euh, la chance, j'irais, en tout cas pour un bout, euh, demeurer en Floride. Mais je demeure au Québec et je suis très, très heureux de demeurer où -ce que je demeure. Cependant, le climat en ce moment là, me déçoit beaucoup, euh, surtout avec cette pression qui est mise pour le, la vaccination des enfants. J'ai pas peur de le dire. Peut-être ma vidéo sera enlevée. Je, je, je m'en fous pas mal. Là. Mais euh, non, euh, je suis absolument contre ça. Et euh, au niveau de l'économie, comme je vous dis, cet hiver euh, va être un hiver... Euh, je pense, ben en tout cas, ça s'annonce assez dur. Et au printemps, comme des fêtes, tout va refleurer, comme Christian Christia Freeland l'avait dit euh, il y a un an. ben c'est ça. Au printemps, on va repartir. À, euh, et l'été, probablement, qu'on va être déconfiné C'est le même pattern tout le temps. Euh, c'est d'habitude les populations, ça se trouve être dans le... le, le, le, le le, le roman, là, 1984. Euh, c'est ça, habitues les populations à ça, là, donc, euh, pour arriver au plan global. Et euh, c'est pas moi qui le dis, c'est Claude Schwab, là, euh, dans son livre « COVID-19, euh, le grand reset », et même dans son autre livre, euh, « La quatrième révolution industrielle », parle exactement euh, de ce même discours. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est euh, implanter une monnaie euh, numérique, enlever la monnaie papier. Ça, c'est clair. Euh, c'est pas moi qui le dis, même la Banque du Canada et on commence à parler aussi de crypto-devises, mais euh, vraiment contrôlées par les banques centrales. Là. Et euh, ça, ça, ça va être à l'infini. On va donner des miettes au peuple pour qu'ils se taient. En tout cas, je... Je ne sais pas ce qui va arriver, mais on en est rendu là. Donc, euh, c'était mon petit éditorial d'aujourd'hui. J'ai été un peu long. Donc, euh, vous parlez, ben, je voulais vous parler surtout de ça, la dégringolade du Dow Jones, mais ne vous inquiétez pas. Oui, ça peut dégringoler encore, créer le climat de peur euh, pour que cet hiver, on puisse encore avoir peur du... Du, de la grande variante au micron là parce que là là, là, là c'est la vraie variante là, là tout le monde va mourir donc euh, les bons gouvernements les médias veulent absolument qu'on puisse embarquer dans ce discours là euh, restez dans demeurer dans la peur ayez peur euh, mettez-vous 50 masques faites-vous piquer euh, toutes les six mois euh, pour justement que vous puissiez être des bons citoyens et puis profiter des aides gouvernementales. Donc, on se revoit très, très bientôt pour de nouvelles vidéos.